Mais j'en m'engane l'encer La et Béjère le retour, le game est en transe Quand je ne fais que du lourd, y a comme la danse Juste un tout petit temps, un petit temps oui d'attention C'est pas que je suis méchant, mais j'ai trop d'inspiration On me l'a dit encore une fois Béjère laisse le rap Mais encore hier soir né un coupé de barge. C'est pas moi je suis pas méchant, j'aime juste être légende Ouais c'est vrai que j'aime pas les gens mais pour autant j'anime le monde C'est pas facile je te le dis, de midi jusqu'à minuit Des soirées interminables qui jamais oui n'en finissent La vie est un périple, un périple difficile Même l'ennui et la galère devient tous tes ennemis et pour pour autant je me bats, je combats sans relâche Et encore et encore jusqu'à gagner mes combats Et quels que soient les coups bas, je ne baisserai pas les bras Jamais on abandonnera et à la fin on gagnera c'est vrai que c'est compliqué pas impossible Pensif dans mon esprit c'est le grand vide Je rêve toujours d'avenir pour la famille Passif je reste assis sous une bonne brise Tranquille sans empathie pour les ennemis NG et AVR forment la famille Réussir pour ses petits la marque de fabrique Et moi je le montrerai le chemin à suivre vrai frère Mais jamais nana lâché Toujours au sac, quoi qu'il arrive, je garde la tête haute. Ce n'est pas mon retour, quand déjà je suis jamais parti Il est venu faire du lourd, sans son avis je suis de la partie Les doigts, sur le clavier, mais du coeur vous le saviez J'écris encore des textes, et Sera dévore le reste J'écris pour me passer, que des douleurs du passé Loin de vouloir effacer toutes ces racines qui me fascinent Quand je suis bien, tu me tiens la main, demain si je patine Seras-tu toujours des miens, ou tu me feras pas si Je me suis rangé, mais je n'ai pas changé, ne traite pas déjà d'étranger Tu sais ce que je regorge, les songes qui me rangent Est-ce que le moi, qui y a cinq ans, imaginer, créer des couplets que créer serait -ce Jamais 20 ans déjà que mes forces ont décuplé Et j'écrirai mon chemin sans savoir ce qu'il en sera demain Sans l'ombre d'un double de ma marche qu'on connais pas la date Chacune de mes lacunes j'ai voulu les arracher Mais ma plume devant la lune C'était tellement attaché Je ne frappe que, que les pleurs Je ne rappe que les cœurs J'écris les charmes des autres J'écris les larmes des fautes A la base on était pas en rap aussi vite que le métro Mais j'ai 11 on a la coque Regarde il croit que j'en mets trop vrai frère Mais jamais lâché J'suis toujours au sac et quoi qu'il arrive, je garde la tête haute Moi t'es dit n'a mis bonheur, la peau n'a chuter Qu'on on regarde la street, moi je les ai déjà shootés eh. mon mélodie, que mon petit va saouler I'm yeah. gonna yeah. yeah.